Comme nous sommes à nouveau dans le mode « Suivre les lignes », nous allons d'abord utiliser ce bloc qui va demander à Ozobot de suivre la ligne jusqu'à l'intersection ou à une fin de ligne. Par la suite, nous allons utiliser un, nouveau, un bloc dans une nouvelle catégorie, soit la catégorie « Logique », parce qu'on nous demandait si l'intersection est rouge. Donc, on va prendre ce bloc-là. On veut qu'Ozobot fasse des choses particulières. Tout d'abord, on veut une pause d'une seconde. Donc, on va venir l'ajouter ici. Et on veut aussi qu'il y ait un effet de lumière. On a demandé que la lumière supérieure soit en rouge. Le positionnement de ce bloc-là est très important. Donc, je dois vraiment le mettre ici parce que ce qui va se passer, c'est que la lumière, la commande va faire en sorte que la lumière va s'allumer en rouge pendant une seconde. Et on veut ensuite éteindre cette lumière-là. Donc, je vais aller chercher le bloc Éteindre la lumière supérieure. Maintenant, si vous, faites uniquement, euh, lancer ce, si vous lancez uniquement ce programme-là euh, sur Ozobot, il va réaliser seulement un segment. Nous, on a demandé que ça se fasse de façon continuelle. Donc, lorsqu'on parle euh, d'éléments qui se répètent, on peut aller voir dans la section des boucles. Donc, on va demander que tout ça se répète donc, à ce moment-là, on aura toujours euh, un Ozobot qui va suivre la ligne jusqu'à une prochaine intersection. S'il se rend compte que l'intersection est rouge, il va allumer sa lumière en rouge pendant une seconde, puis l'éteindre, et il va reprendre jusqu'à la prochaine intersection. Si l'intersection est noire, parce qu'il y en a dans votre tracé, bien tout simplement, il va continuer sa route, parce que cette condition-là ici ne sera pas respectée. Donc, il va tout simplement faire cette partie-là du, du code, mais si on rencontre une euh, intersection rouge, on va ajouter ce code-là. Je vais en profiter aussi pour euh, vous mentionner un élément à propos des lumières. Donc, je vais retirer cette partie du bloc, puis je ne conserverai pas le reste. Tout simplement pour vous dire que euh, pour les lumières, c'est important d'avoir un temps qui est indiqué avec, euh, avec celle-ci. Par exemple, je pourrais décider de faire en sorte que la lumière s'allume sans qu'il y ait de mouvement. Donc, si je prenais le bloc seulement euh, définir la couleur supérieure, il ne se, ne se passerait rien. Donc, je dois ajouter les, le moment attendre et je pourrais très bien euh, choisir d'ajouter une autre couleur. Donc, dire, je veux que ça allume en bleu pendant deux secondes. Et je pourrais demander à nouveau d'éteindre la lumière et de remettre ça dans une boucle. Donc, si on lit le programme, ce que ça dit, c'est qu'il y aurait une lumière supérieure rouge allumée pendant une seconde. On éteint. La lumière bleue ensuite s'allume pendant deux secondes. Et on éteint à nouveau. Et on répète continuellement cet élément-là. Donc, c'est un petit élément intéressant à savoir à propos des lumières.